Bonjour, je m'appelle Eva bomb du Club Média, du 25 au 29, c'est la semaine des langues au Collège des Périères. Alors, non, ce n'est pas difficile, surtout qu'on va vraiment à un rythme qui est adapté à tous les élèves. Et on, a, on apprend petit à petit. et On fait beaucoup, beaucoup de civilisation. Et que pensez-vous de cette journée Ah bah C'est une journée vraiment riche, foisonnante, ah. et avec beaucoup d'activités et d'animation. De, de Donc, vous avez leur nom romain, vous avez leur nom grec, leur fonction. Et puis leurs attributs, c'est-à-dire les objets, les animaux. Que pensez-vous du latin ben, Moi je trouve ça pas mal, en plus ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses sur la langue française, du coup je peux jamais toi content. Ben, moi j'aime bien euh, parce que euh, c'est bien la langue, donc on peut y euh, apprendre euh, bien plus euh, sur euh, la racine euh, de, de la langue française. Mythica mon mari Quel a été votre repas préféré de la semaine euh, Moi c'était le repas africain mardi pas de préférence euh, Moi j'ai bien aimé le repas de ce midi J'irai la paille là c'est celui d'aujourd'hui, c'était le repas italiano espagnol. Le, le repas chinois, le repas chinois moi, le repas chinois. chinois. Aujourd'hui c'était très bon. La paella était très bonne. Alors c'est un mélange italien et espagnol, mais c'était très bon. Frigo viande, frigo fruits et légumes et frigo beurre, œuf fromage au fond. Les repas sont effectués par rapport à un genre alimentaire. C'est défini par une diététicienne qui travaille avec nous, c'est elle qui valide les menus. Pour ce qui est des menus à thème, comme la semaine des langues par exemple, c'est quelque chose où on est un peu plus libre, parce qu'on a moins de contraintes en termes de produits, en termes d'aliments. Quel sera le repas de demain Donc demain ça sera un menu euh, Amérique du Sud, où en entrée on aura des, des wraps de légumes. Voilà. On aura un filet de julienne avec une sauce à base de curry et lait de coco. Une polenta brésilienne, donc c'est une semoule de maïs toute simple avec des crevettes, du persil principalement, et puis on aura fromage et puis des desserts, des glaces à base de, de fruits d'Amérique du Sud. Vous a donné l'idée du karaoke ben, L'idée du karaoké est venue la première fois qu'on a fait la semaine des langues, il y a déjà trois ans parce que c'est un moment où on se retrouve tous profs, élèves de différentes langues parce qu'on ne travaille pas ensemble normalement, on fait une étude de différentes langues et c'est un moment de partage, on s'amuse beaucoup et c'est vraiment cool pour nous Quelle a été votre chanson préférée dans le karaoké euh, Das Flieger, c'est en allemand La Reine des Neiges, la Reine des Neiges. Un oh, classique, uh, Let's Go Bad Guy de Billie Eiley, parce que je m'y lève la chanteuse. Et... Ça me permet d'avoir en fait bien. Bien. un, un visage bien. à et plutôt un... photo bah, Ça marche En fait, on fait des personnages qui nous représentent et euh, on les a avec le masque et sans le masque. Ouais. Ça lettres pour qu'à la fin ça donne une citation en euh, anglais. J'écris bonjour euh, chinois mandarin. C'est quoi le thème de votre déguisement Alors euh, moi c'est euh, un petit peu un mélange de déguisement. Euh, bah, ça, ça vient d'une série qui s'appelle Gambling School. Et ça, bah, c'est une perruque d'un personnage de jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Moi, je suis déguisée en codigène anglaise. Ok. Moi, je vais me déguiser en indien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un uniforme type britannique, comme on trouve dans les écoles là-bas. Donc il y avait plusieurs thèmes possibles pour le dernier jour. Donc il y avait cosplay, comme vous avez pu voir avec des élèves. Mais il y avait aussi s'habiller aux couleurs d'un pays ou alors un uniforme traditionnel. Donc euh, moi, je suis en tenue traditionnelle, on appelle ça les Arlésiennes. C'est une grande commune juste en dessous de Marseille et là-bas, on a la possibilité de faire de la danse folklorique. Qu'avez-vous pensé de la semaine des larmes Eh bien, comme chaque année, euh, je suis très fière, très contente aussi qu'on puisse euh, faire ça pour les élèves. Et puis, euh, je pense que c'est un bon moment aussi euh, avec les collègues, malgré l'organisation, le bilan euh, pour moi. C'est satisfaisant, on a pu mener à bien une action qui était importante à nos yeux, qui est la découverte DLB2, euh, on a réussi malgré le contexte sanitaire euh, à voilà, proposer des activités qui changent et puis qui apportent un petit peu de, de, de vie euh, dans, dans le collège. Bah, c'est bien parce qu'on peut apprendre des nouvelles langues et puis euh, aussi c'est meilleur à la cantine. On peut apprendre de nouvelles langues et euh découvrir plein d'autres choses. Il y a un peu de, de mouvement du coup dans le collège, il y a des activités nouvelles, des, des autres menus. Bah, moi j'ai trouvé que cette semaine était super amusante, euh, j'ai adoré le karaoke, enfin j'ai juste participé au karaoke de jeudi mais sinon c'était super, enfin j adoré. Puis... Enfin on s'amuse quoi, c'est trop bien.